Ok, je vais vous lire le titre. Euh, Armée guinéenne quittez derrière Mamadi Doumbouya, ce n'est plus mon président parce que c'est un doula. Voilà, ok, c'est ça le titre. Nous allons faire une expérience, car là nous êtes. Je ne vois pas vos commentaires du tout, mais je vois par là, euh, sur mon autre téléphone, qu'il y a des commentaires. Mais ici, je ne vois absolument rien du tout. Essayez de, de, de, de faire quelque chose, d'écrire, d'envoyer des cœurs. Pour que je puisse voir ce que vous écrivez je vois des coeurs je vois des voix ouais, je vois ça. Yoba ou barry à ah, nous sommes là ah, voilà merci c'est bon adama Touré et tout, et tout. ok d'accord merci beaucoup Rebonjour et re bonsoir à tout le monde donc euh, par rapport au colonel mamadi d'un voyage je viens là vous avez tous vu ici nous nous sommes battus pour qu'il vienne au pouvoir dans le privé en public et tout euh, je ne suis pas contente pour plusieurs raisons que j'évoque ces jours-ci. Et moi, j'aime bien me battre, j'aime bien gagner. J'aime pas seulement me battre, mais j'aime gagner. Et je sais que j'ai joué un rôle très, très important. Et les Guinéens sont de mauvaise foi et ils ont une mauvaise volonté. Ils refusent d'écouter ce que je suis en train de dire. Le colonel Mamadi Doumbouya refuse d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc, moi, ce que je peux faire, à mon niveau, c'est ce que je vais faire. Parce que moi, c'est pas parce que je l'aime. Il n'est pas mon copain, il n'est pas mon mari, il n'est pas mon cousin, il n'est pas mon frère. Moi, je suis mariée. Je, je m'en fous. Tous ces hommes politiques de la Guinée, je m'en fous d'eux. Les hommes politiques du monde, je m'en fous d'eux. Je vous l'ai dit, peut-être que vous avez du mal à croire et du mal à comprendre. Parce que vous avez un, -à -dire vous avez un problème de foi. Quand on a la sincérité et la certitude dans la foi, on se bat d'abord pour Allah. Les pouvoirs, ce n'est pas seulement le pouvoir de la Guinée, les pouvoirs du monde sont sataniques. Quand un pouvoir n'est pas islamique, quand une lutte n'est pas islamique, c'est satanique. Vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous ne voulez pas comprendre, là n'est pas la question. Donc moi je vais refaire dans l'autre sens ce que j'ai fait et que j'ai pensé que ça marchait. Je vais essayer de le faire. Moi, je prie la nuit. Aujourd'hui, je suis à Jean, qu'Allah me pardonne. J'ai prié plusieurs, j'ai jeûné plusieurs jeudis avec plusieurs personnes parmi vous. J'ai jeûné plusieurs lundis avec plusieurs personnes parmi vous, des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Je vous ai dit que j'ai découvert, il y a des dons africains qu'il faut utiliser avec une base islamique. Moi, dire cela en public me met en danger. Mais il faut que les Africains comprennent, il faut que les Africains comprennent, il faut que les Guinéens comprennent que Allah les a gâtés. C'est parce qu'ils ne sont pas avec Allah, ce n'est pas un débat. Maintenant, comme les Guinéens disent qu'eux, ils sont avec Allah, moi je défie la population. Oui, je vous défie. Il y a un petit noyau qui est là avec Allah que vous étouffez. Que la majorité étouffe. C'est pourquoi il y a beaucoup d'injustice. Il y a de l'injustice à tous les niveaux. Quand tu fais un travail, quelqu'un d'autre prend le résultat. Quand il y a les élections, c'est quelqu'un d'autre qui prend les résultats. Ça veut dire que nous sommes un peuple injuste et ingrat. Nous sommes ingrats envers notre créateur. Et quand tu es ingrat envers ton créateur, tu es tout simplement un ingrat. Point. Moi, je ne suis pas là pour que les Guinéens m'aiment. Non. C'est pas ça mon problème. Regarde-moi celui-là, mon frère, quitte-la s'il te plaît. Sinon, on va ramener les choses autrement. Moi, je sais parce que tu voulais aller en Guinée. Regardez-moi des choses comme ça. Il faut arrêter. Ben, bon, bon, voilà, c est, c est, ce sont les commentaires là qui m'ont fait changer d'opposition. S'il te plaît, il faut arrêter avec ça. Moi, je vous dis que la Guinée est très petite dans mon réseau. Je vous laisse avec votre Mamadou C'est ça, moi. En fait, c'est ça mon problème. Vous êtes là, ça fait un an et demi, vous n'arrivez pas à lever le monsieur, un an et demi, vous n'arrivez pas à le lever. Pour moi, ça a marché au bout de, à, à moins d'une année. Voilà, vous êtes incapable d'enlever un satanique, vous êtes, vous êtes, un musulman. Vous, vous comprenez, c'est ça mon problème. Je m'en fous de la Guinée, vous m'emmerdez. Ça, c'est un pays de ténèbres. Moi, je m'en tape, foutez-moi la paix. Je suis aux États-Unis aujourd'hui, demain, je vais à la Guinée, j'y vais. Je vais attaquer Biden, je l'attaque. Pourquoi vous n'arrivez pas à enlever ce satanique Pourquoi vous êtes des musulmans, vous n'arrivez pas à l'enlever Je veux refaire la même chose en public. Je m'en fous de vos hommes politiques, moi. Vous ne comprenez pas Essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je savais parce que tu voulais aller en Guinée. Qu'est-ce que je m'en tape Regardez-moi cet idiot du village-là. Vous pensez que moi, je n'ai rien à faire Je vais continuer. Euh, Excusez-moi les bonnes personnes. Vous aurez des coups d'état de en cadence Tu me parles de Mamadi Lumbuya. Vous allez avoir beaucoup de coups d'état de Vous, vous n'avez rien compris Vous, vous n'avez rien compris Je vous dis que vous n'avez rien Moi, vous allez me respecter Vos marabouts-là ne sont pas mieux que moi hein. Moi, je suis mieux que eux C'est ça que je vais vous prouver ici Comment ça se passe Il n'y a pas de sacrifice Tu fais des invocations, c'est tout Je vous explique Terre à terre ça ne marche pas pour vous parce que vous n'êtes pas sincère avec Allah. Ce pas les manifestations qui vont enlever une personne. N Allah n'aime même pas ça. Il n'aime pas ça. Donc je vais expliquer aux bonnes personnes, tu dégages, dis Moi, je m'en fous de Mamadi Dumouya. Je vais à la Guinée, Mamadi va me faire quoi Quelqu'un que j'ai déposé au pouvoir avec ma bouche, que je vais encore aller avec ma bouche. Regardez-moi, Guidiou là. Vous vous prenez que la Guinée, vous pensez que la Guinée, là, est quoi Ça, c'est un pays de ténèbres, ça. Moi, je prie pour vous, pour que vous sortez des ténèbres, pour que vous goûtez ce que moi, je vis. La joie que j'ai, le bonheur que j'ai, c'est-à-dire, je demande des, des, des choses au créateur, il le fait. Je vais le faire ici, ici devant vous. Voilà, je vais le faire ici, je vais mettre une date et vous nous laissez lui et moi, c'est tout. Ok, je vais continuer. Ce que je vais faire, comme ce que celui-là vient de dire, pour vous prouver que moi, ce n'est pas une question de Paul ou de Pierre qui m'intéresse. C'est une question que, quand Mamadi Doumbouya va partir, Inchallah, qu'Allah nous aide, nous allons, je parle de moi, hein, je vais demander un autre coup d'état. Le prochain qui va remplacer Mamadi Doumbouya, Inchallah, moi je vais lui donner trois mois ou six mois. On va aller sur trois mois. Regardez hein, ce qui va faire tomber ce monsieur là et ce qui fatigue la Guinée. L'interdiction de la vente des produits éclaircissants. Vous allez de la dame, elle est malade. Oui, je suis malade. Mais celui qui va le faire, il aura les résultats. C'est tout. Moi, je ne parle pas en cachette, je parle ici. Et je n'ai jamais dû de faire des sacrifices. Moi, je m'en fous de la Guinée. Et ça, c'est les ténèbres, ça. Iblis, il fait caca en Guinée, il fait pipi là-bas. Vous voyez pas comment c'est sale. Vous voyez pas comment vous êtes méchants entre vous. Un peuple très méchant, vous êtes très méchant. Le Guinée est très, très méchant. Je ne sais pas comment des musulmans peuvent être méchants et pervers de la sorte. Et personne n'en parle. C'est triste. Vous êtes, vous êtes triste. C'est triste tristounet dans ce pays-là. Enfin, bref. OK. Donc, quand celui-là va venir, je vais faire la même chose, Inch'Allah. Où que ça me trouve dans le monde, je vais faire une vidéo. Je vais lui dire, il faut interdire la vente. Quand la vente est interdite, l'utilisation sera interdite des produits éclaircissants, des faux cheveux. Laissez les femmes voilées tranquilles. C'est-à-dire, c'est pas que le voile est obligatoire, non. Demandez de montrer les horaires à l'aéroport, laissez ça. Quand elles prennent les photos pour, tout, tout ses, les, pour les identités, passeports et tout ça, ne faites une petite pièce pour elles, pour qu'elles soient dans leur sutra. Le voile intégral à l'école, pendant les examens, il faut avoir des surveillantes qui vont surveiller les voiles intégrales. C'est ça mon problème, c'est ce qui doit être votre problème. Mais quand vous ne comprenez pas, vous savez, excusez-moi, moi je ne suis pas prophète. Mais les prophètes sont nos exemples. Le leur niveau de degré de foi faisait que Allah faisait des choses. Il exterminait des peuples. Il faisait ce, il faisait ça. Quand tu as le même niveau de degré de foi aujourd'hui, c'est impossible. Mais par rapport au niveau de degré de foi que tu as aujourd'hui, Allah peut te faire des choses par rapport au niveau de degré de foi que tu as. C'est très dangereux ce que je fais. Car là, me garde. Qu'il me protège. C'est tout. Mais il faut ça dans votre pays. Si celui-là le fait. Merci beaucoup, euh, euh, Barry. Si celui-là vient. La, euh, regarde, laisse-moi avec vos féticheurs là. Dis donc. Toi, tu es quel genre de personne? Je, moi j'ai parlé du féticheur, j'ai déjà parlé j'ai parlé de comment les fétiches marchent. Regarde-moi, dégagez-moi l'imbécile là-dessus, excusez-moi du tu vas me casser mon jeune là, car me pardonne. C'est qui celui-là C'est eux-là qui gâtent les partis politiques. Fous-moi la paix, Yandy. dit. Les gens qui, sont là, qui ont l'habitude de venir ici, ils n'ont qu'à venir. Donc le féticheur dans trois mois, il va dire ce que j'ai dit aussi. Est-ce que ceux-là et moi sont sur la même route Laisse-moi finir avant de parler. Tu racontes que des bêtises. Au bout de trois mois, s'il ne fait pas ce que je veux, ce que je veux, il ne faut pas venir me dire c'est ce que moi je veux. Il y a autre chose. Tout, tout sera islamique. Ça va pousser les filles, ça va pousser les femmes à se rapprocher d'Allah. Et vous allez voir la Guinée d'une autre manière. Si tu vois que l'élection est trichée, si tu vois que les êtres ne t'aiment pas, si tu vois que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'es pas proche de ton créateur. Si lui aussi ne le fait pas au bout de trois mois, il faut bien écouter. Hein? Je vais refaire la même chose, Inch'Allah, si Allah me le permet. S'il me donne cette force, je vais faire la même chose. Allah, celui-là ne fait pas ce que tu veux. Le démocrate va se battre pour ses élections. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, je ne suis pas démocrate. Lui aussi, on va voir. Nous allons refaire, je vais refaire la même chose avec l'aide d'Allah. Il va partir. Un autre va venir. Je vais lui proposer là. C'est des trucs tout bêtes. C'est juste ça. Pour montrer que ce peuple a menti, moi, sur mon créateur Allah. Il est juste avec les justes. Si vous vivez de l'injustice dans ce pays, c'est que vous êtes injuste envers votre créateur. C'est ça mon problème. Et je ne comprends pas pourquoi musulman ne comprend pas ce que je suis en train d'expliquer. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Comme celui-là qui... Toi, tu penses que moi, on m'a dit, « Mouya peut m'arrêter, moi ?» Honnêtement, sérieusement. Ben, c'est moi qui vais l'arrêter. Inchallah. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est pas ça. À partir de dimanche, dimanche, de dimanche, je ne sais pas c'est quand la date, quand là nous aide, parce que c'est Allah qui fait les choses à partir de dimanche, jusqu'à trois mois, le laps de temps de trois mois, nous allons voir. Peut-être qu'il va faire tout ce que j'ai dit là, tout de suite. Peut-être qu'il peut faire tout ce que j'ai dit là, tout de suite. Peut-être. Il le fait tout de suite, ça change tout. Je ne peux rien contre lui. Parce que là, il a posé des actes islamiques au niveau national. C'est une expérience. Comme je suis guinéenne, vous ne considérez pas ça. Si j'étais ivoirien, ou marienne ou sénégalaise, vous auriez, vous auriez considéré ce que je dis. Et c'est ça. Comme vous vous foutez de moi, nous allons essayer de voir qu'en Mozette, vous êtes. Vous comprenez Maintenant, si la Guinée fait ça, et que ça marche pour la Guinée, imaginez-vous, tout le monde rejette le voile, tout le monde rejette l'islam. Les musulmans sont... Bon, vous savez comment nous vivons les choses. Et nous savons que la Guinée est devenue un problème. Ah, qu'est-ce qui a changé la Guinée Ah, Mamadi à la dernière minute, il avait très très chaud. Hein. Il a fait des décrets. Il a pris des, des décisions islamiques. Ça a changé. Mais comment l'islam Mais l'islam ne peut pas développer un pays. L'islam ne peut pas changer un pays. Et c'est des conneries. Selon eux. Et ils vont voir le changement. Quand tous ces trucs-là sont mis en place, ces décrets-là, et que c'est effectif, entre trois et six mois, vous n'allez pas reconnaître la Guinée. C'est compliqué ce que je dis là. C'est compliqué. C'est difficile. Vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez pas voir cela que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous ne pouvez pas comprendre cela en tant que musulman. Vous avez besoin de mémoriser le Coran pour savoir que le, la Guinée est, Allah est absent de la Guinée. Regardez comment vous avez pris la parole d'un féticheur. Ça prouve que Allah n'est pas en Guinée. Je demande à Allah subhanahu wa si seulement si je suis l'une de ces guerrières très rares aujourd'hui dans le monde et que je me bats uniquement pour lui et que j'ai participé. Je suis un à Allah me pardonne. Et que j'ai participé activement dans le sens islamique avec les jeûnes et les prières, avec les invocations. En disant à Allah, lui, Allah, il faut amener cette personne, tu lui donnes trois ans pour qu'il puisse changer lui-même. Et puisse nous apporter une petite ouverture islamique pour que le peuple puisse changer d'ici les prochaines élections et que le monde entier comprenne que l'islam peut changer les choses. C'est ça la révolution. Ce que je fais là, c'est une révolution. Mais quand un peuple est ténébreux, il ne peut pas comprendre ça. J'ai du mal à comprendre que les religieux ne disent pas ce genre de choses aux chefs d'État. Nous n'allons pas imposer ça aux catholiques. Non ils vont faire leur vie. Ils vont vivre, ils vont expliquer normalement ces choses-là à tous les chefs d'État d'Afrique. Partout où la population est en majorité musulmane. Ça va se propager. Vous pensez que l'islam va changer l'humanité comment Dites-moi comment Vous avez prié combien de fois Même en Palestine, ils se battent avec les pierres. Ils n'utilisent pas le Coran. Non. Il faut que l'invocation soit sincère. Il faut que l'invocation soit honnête. Et il faut que ce soit le résultat final. Tu le fais pourquoi Marie Sissoko le fait pourquoi Marie Sissoko le fait pour l'islam. Fait Faites-là passer son dossier. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que vos marabouts disent, tel sacrifice, tel sacrifice, c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. S'ils se battaient pour Allah, ils vous disent si tu es une femme, Allah n'aime pas si, il n'aime pas ça. Ne le fais pas. Et invoque-le honnêtement. Porte le voile. Couvre-toi. Sois pudique. C'est tout. Mais si les voilés sont pourchassés aujourd'hui un peu partout, les musulmans sont pourchassés un peu partout, c'est parce que la force de l'islam n'est pas dans les pouvoirs, n'est pas dans les gouvernements. Ce n'est pas dans les gouvernements et dans les pouvoirs parce que la population ne veut pas de ça. Tout simplement. Donc quand nous allons avoir un coup d'État, deux coups d'État, trois coups d'État, ou peut-être plus, peut-être, nous allons faire attention. Peut-être. Des gens comme celui-là qui parle, peut-être qu il va faire attention. Mon frère, vous, vous ne pouvez pas enlever Mamadi Doumbouya. Si vous voulez, j'ai dit ça. Je dis, attrapez-le, relâchez-le. On l'attrape, on le relâche. Je vous laisse dans ses mains. Vous, vous ne pouvez pas enlever Mamadi Doumbouya. Wallahi, moi, je ne vais pas faire six mois. Inch'Allah. On va l'attraper. C'est moi qui te dis ça. Moi, je n'ai aucun intérêt en Guinée. Rien! La Guinée ne m'apporte rien. C'est un pays de ténèbres. Quand je suis là-bas, je ne dors même pas bien. C'est vous seulement qui dormez bien dans ce pays-là. Parce que vous-même, vous êtes ténébreux. Les étrangers qui viennent en Guinée, demandez-leur. Ils vont vous dire ce que eux ils voient là-bas. Comme vous, vous voyez ça depuis toujours. Vous ne considérez pas. Parce que c'est dans votre corps. C'est en vous. J'ai soutenu Mamadou Mouya parce que je l'ai appelé. Et c'est normal. Celui qui viendra, je le soutiendrai Parce que je l'ai dit de venir Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son nom C'est ma première vidéo sur ça Pour l'instant Je m'en fous de vos trucs là Moi je ne suis pas dans votre délire de dingue Dans ce pays de ténèbres là Vous ne voyez pas que ça ne va pas Que c'est sale Que les Guinéens sont méchants Que les filles sont sales Qu'elles sont dévergondées Qu'elles s'éclaircissent la peau Qu'elles se prostituent n'importe comment Vous ne voyez pas ça mon frère, je ne suis pas mal informé L'islam ne domine pas le monde, je suis désolé C'est la plus grande communauté. C'est ça. Les pouvoirs ne sont pas islamiques. Comment l'islam peut dominer le monde et qu'on refuse le voile dans les bureaux à Conakry Et qu'on demande aux femmes voilées de montrer leurs oreilles Vous savez pourquoi j'ai été en Guinée C'était la première fois que je parte en Guinée voilée, mais il fallait que j'aille voir comment ça se passe. Comment les femmes voilées sont traitées Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Celui qui veut se battre pour que Mamadi Dumboya reste, il se battra. Je ne veux que personne se mêle à ma lutte. Personne. Et il ne faut pas venir se pointer là dans quelques mois pour une histoire d'élection. Ce n'est pas mon problème. Je vous le dis. Vous n'y croyez pas. Ça aussi, c'est votre problème. Si vous pensez que moi, ma vie dépend de la Guinée, ce que je fais là, je peux le faire à la France. Je peux le faire aux États-Unis. Je vous dis que vous n'avez pas la sincérité et la certitude de la foi. C'est ce qui vous fatigue. Comment quelqu'un peut chercher le pouvoir Les religieux viennent négocier tous les pouvoirs guinéens. Ils n'imposent pas au président de se comporter comme un musulman. Ils ne disent pas de fermer les bars. Ils ne disent pas de fermer les, les, les boîtes de nuit. J'ai proposé tout ça ici. Ça fait un an et demi Il l'a fait. Il ne l'a pas fait parce que vous êtes un pays rempli de sous Pourquoi vous, vous ne le dites pas? Qui boycotte les, les, les boîtes de lui ici? Qui? Dites-moi qui? Personne. On boycotte les concerts quand c'était orange, ce genre de choses. Tu boycottes le concert parce que ce pas musulman. Parce que ce n'est pas bon pour la communauté. C'est ça, moi, qui m'importe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi on ne s'entend pas. Et il faut respecter les gens. Ce que moi je veux, si je veux de l'argent. Mon frère, je vais m'asseoir ici. Je lui dis, tu ne peux rien. Moi, j'ai bloqué. J'ai dit, mon mari, elle va rester, il est restée. Vous, vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé. Vous ne l'avez pas enlevé. Ceux qui me regardent régulièrement, je leur ai dit. Je dis, à partir de telle date, un an et demi, deux ans. Je leur ai dit, j'étais aux états unis ici. Ceux qui étaient là vont s'en souvenir. J'ai dit, nous allons commencer à sortir notre tête petit à petit. Laissez-le d'abord. Mais quand vous pensez que c'est vous qui l'avez enlevé, vous avez commencé à faire la grosse tête. Ce n'est pas les tueries qui ont recommencé là. Ce que moi je dis là, Allah subhanahu wa ta'ala, si ce que je dis est vrai et c'est ce que je pense, à partir de dimanche, donc nous allons sortir, selon mes renseignements, que j'ai demandé à quelqu'un tout de suite, que vos féticheurs, leur délai est passé. Je ne veux pas que ça rentre dans le délai des, des féticheurs, non. Ah non, non, non, non. Je veux qu'après leur délai, de temps en temps, je vais faire mes vidéos. Il suffit que j'écrive. Amina la, mina, la, générale. Amina, Amina, Amina. Je vais juste écrire. Ma mari d'Oumouya n'est plus mon président. Vous allez voir, quand quelqu'un est mon président, le poids que ça donne à la personne. Inchallah. Comme vous pensez que l'islam, c'est un jeu. Tu t'assois, tu mémorises. Oh, oh. Non. Tout ce que tu demandes à Allah, tu demandes honnêtement. Et tu demandes ça pourquoi? Tu veux quoi vous, vous, vous battez politiquement, vous voulez quoi Vous parlez de port de voile Qui en parle Qui Qui en parle Montrez-moi quelqu'un qui en parle. Vos soeurs ne sont pas voilées. Vous pensez que moi je vais me battre pour vos démocrates Je m'en fous d'eux. Ah mais éperdument. Moi je fais ce qui est sur ma route. Ce que moi je réclame ici, personne ne le valide. Personne ne se bat pour ça. Et moi je porte le voile je quitte la france je viens aux états unis en quittant la france en allant en guinée personne ne me demande de me montrer les oreilles mais en quittant la guinée on me demande de me montrer les oreilles vous, vous connaissez la gravité de ça là où tu n'as pas les <rire> <rire> Amin, Allah, à Allah. Amine, carrière tout Mais moi, je ne les combats pas parce qu'ils sont pas justes. Ils font croire des trucs au peuple. Nous n'avons pas le même combat. Comment quelqu'un peut être juste avec les injustes? Ma, ma sœur, Allah a tout donné à la Guinée. Vous et moi, on ne vous accompagne pas vous. Et, très, très, et je dis aux démocrates de faire très très attention. Parce que ça, c'est un cercle vicieux. <rire> ça, c'est un cercle vicieux. Les militaires ne vont pas se laisser faire. Je vous ai déjà dit ça. Ceux qui sont là régulièrement, ils vont pas se laisser faire. Hein. Donc, ça va favoriser même les coups d'état. Et moi, je vais profiter des coups d'état pour poser mon problème. Et vous allez valider. Vous allez me dire merci. Dans l'avenir. ma femme, il faut mener ta lutte. Il faut mener ta lutte, hein? Il faut valider mon madu Moi aussi, je vais le combattre. Pour ce que je veux, là. Même si c'est demain. Même si c'est demain, je vais préciser, où le soir, là, il prend les résolutions, là. Je vais faire marche arrière. C'est ça, mon problème. Moi, je ne vais pas passer ma vie à me battre pour des ingrats. Parce que moi, je sais ce que je fais. Je le sais. Certaines personnes aussi le savent. Donc nous allons faire comme ça. On va avoir, Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'Allah m'aide, qu'Allah m'aide. Si seulement si, j'ai dit si seulement si, je me bats pour ce que je suis en train de dire. Attention, hein, parce qu'il se peut que ce n'est pas ça. Mais si j'ai demandé à Allah de faire partir Alpha -Fa Condé pour ouvrir une petite fenêtre à l'islam, il m'a répondu. J'ai mis le nom de Mamadi Mouya. J'ai dit, ce monsieur là, peut-être qu'on le bloque. <rire> il faut le débloquer. Il n'a qu'à venir nous prendre ce bagage là. Ça a coïncidé, en privé et en public, ça a été fait ici, si ça a pris. Maintenant, quelqu'un va venir m'emmerder que, que, que je sais même pas combien de personnes qui disent Mamadi qui partent en Guinée. Est-ce qu'il les calcule, il les regarde. Lui, il a ses problèmes. C'est sa survie qui l'intéresse. Comment survivre Et ne vous trompez pas, il y aura un autre militaire. Il y en aura un autre, il y en aura un autre, il y en aura un autre. Pour éviter cela, c'est pourquoi j'ai dit de bricoler Mamadi Doumbouya. De faire en sorte qu'il fasse... Toi, tu veux qu'elle aille la tête. On va aller simplement. On va laisser le président. On va laisser l'homme politique. On va prendre l'être humain simple. Vous et moi. Deux femmes. Trois femmes. Trois femmes. Une qui n'est pas voilée. Les deux sont voilées. Mais il y en a une. Son voile est sincère. Et tout ce qu'elle veut, elle veut qu'il y ait beaucoup de voilées dans le monde. Et l'autre, la troisième, elle porte le voile, elle s'en fout. Il y a beaucoup de voilées bas. Il n'y a pas beaucoup de voilées bas. Les voilés montrent leurs oreilles bas. Ils ne montrent pas leurs oreilles. Ce n'est pas son problème. Vous pensez que l'invocation et les prières de ces trois personnes-là, ça prend de la même manière Non. Ça ne prend pas de la même manière. C'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui fatigue tous les musulmans. Ils ont tourné l'eau à Allah. Ils ont pris les armes. Tandis que le Coran est une arme. Mais si ce Coran-là est une arme, pourquoi vous ne l'utilisez pas pour que cette communauté musulmane, pour que cette communauté musulmane ait une grandeur et la paix dans le monde On nous tue partout. Ou bien, on ne nous tue pas. On ne dit pas aux femmes en France d'enlever le voile pour le travail. Ça, vous, trouvez, vous pensez que ça c'est normal Mais les Guinéens le font aussi. Les Guinéens le font. Vous dites quoi de ça Vous en parlez Vous n'en parlez pas. Non, moi, je mène ma lutte pour certaines de mes sœurs qui sont anonymes, qui ne me connaissent même pas. Il y a certaines qui ne me connaissent même pas. Maintenant, quand vous allez vivre des coups d'État, 1, 2, 3, 4 ou plus, les militaires vont se massacrer entre eux. La population, vous allez être hors-jeu. Il y aura deux choses. Peut-être les religieux. Peut-être une partie de la population. Il faut bien écouter. Hein? Je ne vais pas revenir sur ça, je vais avancer, Inch'Allah. Parce que ça me met, moi, en retard. Moi, j'ai une mission. Votre pays de ténèbres, là, met l'humanité, La qui met l'humanité en retard, l'humanité. C'est là-bas que Iblis fait caca et pipi. Quand on va lui interdire de, de ne plus faire caca et pipi, ça va le constiper. Quand un être, un être humain ne fait pas pipi et caca, il est comment? Iblis a sa base, son trône entre le Mexique et les États-Unis. Mais son déchet, c'est en Guinée. Vous ne savez pas qu'il y a une route qui vient aux, de, des États-Unis en Guinée. Vous ne vous savez pas qu'il y a une liaison. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi quand je vois les gens se battre, j'ai dit, mais eux-là, même ils sortent d'où. Vous n'êtes pas informés. Informez-vous. Vous êtes dans une fausse lutte. Vous vous battez. C'est-à-dire, il y, y, y a une seule lutte dans le monde. C'est une lutte. Soit tu es avec Allah, soit tu n'es pas avec lui. Mais vu que les gens ne mettent pas cela en pratique comme je suis en train de le faire, il y a des gens qui doutent. Donc, je vais vous enlever ce doute-là. Je le répète, moi, je ne me bats pas pour les élections. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah bah, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ici que, non, non, non, vous allez vous débrouiller avec vos élections. Je vais me débrouiller avec mon faux projet-là. Et moi, je sais que mon faux projet-là, mon faux projet-là, vous allez me dire merci. Vous allez me chercher pour me dire merci, Inch'Allah. Il faut qu'on sorte la manière forte pour traumatiser la Guinée. Il faut traumatiser le peuple. C'est-à-dire, quand un être humain, l'instinct de survie, tu penses à Allah, automatiquement. Automatique. Quand vous allez avoir ces choses-là, il y a une partie, peut-être, de la population, qui va se dire, écoutez, il euh, y a une folle là qui disait quelque chose, peut-être toi qui m'insultes ici, qui me parle mal là, parce que on dirait que tu ne comprends rien. Peut-être tu vas dire, ah, la dame là, moi je la connais. Ah, c'est qui cette dame Les autres ne me connaissent même pas. Tu vas expliquer. À ce moment je n'aurai pas votre tango. Les États-Unis m'ont récupéré. Inchallah. Que comment on fait pour anéantir la Russie Regardez comment j'explique ça islamiquement et comment je dépose ça et puis ça marche. Vous avez fait du tort à Allah. Wallahi, c'est une punition divine qui est sur ce peuple. Il n'y a pas un peuple plus ingrat que le Guinée envers son créateur. Et ça, ça va vous coûter cher. Vous pensez que parce que vous n'avez pas de guerre civile que tout va bien. Non, vous n'avez pas besoin de guerre civile. Je vous ai expliqué ça aussi. Vous avez déjà les conséquences de la guerre. Il faut vous dire, alhamdulillah, il y a quelqu'un comme moi qui vient de votre pays de ténèbres là. Dites alhamdulillah, il y Vous avez quelqu'un comme moi. C'est dans mon cas que j'ai compris que ce pays là, c'est le peuple le problème. Qui critique les chanteurs Montrez-moi quelqu'un qui, qui ose. Qui parle des produits éclaircissants Qui ose Qui parle des faux cheveux Qui ose Qui parle des concerts Il y a trop de concerts en Guinée. Qui ose Si ce n'est pas pour Orange ou si ce n'est pas pour raison politique, qui boycotte les concerts Qui va dans les concerts Ce n'est pas vos enfants. Qui chante Ce n'est pas vos enfants. Qui organise les concerts Ce n'est pas vos enfants. Vous pensez que Allah aime ça Vous pensez que moi j'aurais vais m'asseoir et toutes les nuits, je suis là, je suis la seule au monde. Quoi. Et dans un pays-là, on ne me considère même pas. Ah, Là, on ne me considère même pas. Moi aussi, j'ai la possibilité. Allah m'a donné cette petite possibilité-là. C'est pourquoi il ne donne pas certaines forces à certaines femmes. Parce que la force que Allah a donnée à la femme, c'est très bien, mon mère femme. Tout ça, c'est bien. Comme elles sont malfaiteurs-là. Moi aussi, mon malfaiteur-là. C'est ça que je vais faire au niveau national. Inch'Allah. On va s'asseoir ici. On va faire ça ici, on a fait. Vous allez comprendre que vous êtes dans une fausse lutte. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quand tu te bats pour Allah, tu n'as pas besoin de bruit. Ton chapelet, ta natte de prière, ta bouche. Terminé. Aujourd'hui, il y a la possibilité de la bouche, téléphone. Ayons. C'est ça que je vais faire ici. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce week-end, de samedi, dimanche, on a commencé. Armée guinéenne. Moi, je sais que je vous ai soutenu. Devant Allah. Moi, je sais ce que j'ai fait. Tout ce qui protège Mamadi Doumbouya, que ce soit guin ou shayatine, guin musulman ou shayatine, ne donnez pas la victoire aux fétiches ne donnez pas la victoire à la démocratie, dit. Donnez la victoire à l'islam. Montrez au monde entier et à l'humanité que ce peuple n'est pas avec Allah. Et que toute personne qui est avec Allah, ce peuple combat cette personne-là. Allez-y m'attraper ce monsieur-là, Mamadi Doubouya, attrapez-le. Ce n'est plus le président de Mali Sissoko, à condition... S'il fait ce que Allah m'aime, Ce n'est pas ce que j'aime dire. Ce que Allah aime. Ce que je viens de dire. Je ne vais pas répéter ça encore pour fatiguer les gens. Si c'est ça que j'ai au fond de mon cœur et de mon âme. Et que je pleure toutes les nuits pour ça. Même hier. Non? Et que ce peuple-là est ingrat envers son créateur. Et ingrat. mon Ma mari dit de moi, est ingrat envers son créateur. Le pouvoir que les gens cherchent des années. Une journée, il t'a donné ça. Moi qui ai participé à ce pouvoir. Je ne sais même pas de quelle manière je vais dire. Je te demande des petits décrets, je n'ai pas dit des décrets pour moi. Je te demande ça pour valider ton pouvoir, pour que tu sois sauvé, pour qu'en même temps, ce peuple-là soit sauvé à travers toi. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'on m'attaque, qu'on gâche mon sommeil, qu'on m'insulte. Je comprends ce que les prophètes ont vécu. Vous ne comprenez pas ce que les prophètes ont vécu, hein. Vous n'avez jamais mené de lutte. Quand tu rentres dans une lutte islamique, spirituelle, tu vas aimer les prophètes, tu vas aimer Rasoul, tu, tu, tu vas l'aimer d'une manière que tu auras des frissons. Tellement il a une grandeur incroyable. L'homme incroyable. le plus influent que l'humanité n'ait jamais connu. Quel est l'influenceur qui s'inspire de lui vous êtes avec Satan dans ce pays-là. L'homme le plus influent, tu laisses celui-là. Tu t'inspires de Mandela. Tu t'inspires de Matt Gandhi. Tu t'inspires de Yezi. Tu t'inspires de Rawlings. Mais c'est quelle folie ça? C'est de la folie. Vous avez un exemple. Mais inspire-toi de cet exemple. Tu adaptes ça au temps moderne. Donc, Quand un religieux va avoir un président, quand un religieux doit avoir un homme politique, c'est ce qu'il doit lui dire. C'est ce que je ne comprends pas dans le cas de la Guinée. Donc, ce que moi je dis là, c'est pour les gens, comme si c'est je sais même pas quoi. Mais logiquement, quand on interdit pour guide éclaircissant, je gagne quoi là. Non, on va parler concrètement. Je gagne quoi dedans? Moi là, qu'est-ce que je gagne Vous m'avez vu vendre quelque chose ici. Quand on interdit les faux cheveux, moi je n'en mets pas. Moi, personnellement, concrètement et logiquement, je gagne quoi dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? On, on va parler concrètement. Quoi? Vous savez ce que ça impacte, ce qu'on fait aux femmes voilées, ce que ça impacte dans le monde? Vous savez ça? À vous attaquer moi. Quelqu'un n'a qu'à m'attaquer. Vous allez comprendre. Je vais t'expliquer pour l'Europe, mon mère femme. L'Europe a laissé l'adoration et a pris les bonnes œuvres. Pourtant, ils ne sont pas musulmans. L'Europe s'est inspirée de l'islam. Dans le quotidien, ils ont laissé l'adoration. Nous, nous avons pris la force adoration. parce que l'adoration n'est pas sincère. Quand on prend des petites choses de rien du tout. La zakat, qu'on donnait le sucre à l'époque. Un peu d'argent aux pauvres. C'est ce que la France et les autres pays font dans le social. Pourquoi les Africains ne le font pas? Quand on parle de, du bruit du voisinage, les Africains n'ont pas pris ça. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros, gros haka en islam. Mais les Africains, il n'y a pas plus bruiteurs que nous. Quand on prend les boîtes de nuit, le bruit des boîtes de nuit s'arrête à l'intérieur, mon frère. Ça ne sort pas dehors. Attention. Ces gens-là appliquent les bonnes œuvres. Ils ont pris ce qui les arrange dans les bonnes œuvres. Et ça, ça les aide. Et ils ne sont pas musulmans. Attention. Mais toi, tu ne vas pas dire que tu es musulman. Et c'est toi qui fais plus de bruit dans le voisinage. Toi, tu ne vas pas dire que tu es musulman. C'est toi, ta boîte de nuit qui crie partout dans le quartier. On ne se comporte pas bien. Nous sommes des musulmans pervers. Et c'est ça, moi, mon problème. Qui n'aime pas son teint? Parce que peut-être toi, tu n'as pas l'habitude de me suivre. Qui n'aime pas son teint? Mais c'est les Africains. Qui change de couleur de peau? La plupart du temps, c'est les Africains. Qui veulent être blanches tandis qu'elles sont nées noires qui n'aime pas ses cheveux mon frère c'est les Africaines. ça c'est à une échelle banalisée personne n'en parle ça c'est défier ton créateur en public et tu le valides toutes vos élites c'est ce qu'elles font Toutes ça qu'elles sont ça c'est le rejet de soi même ça c'est une maladie moi je suis en avance par rapport à votre pays c'est pas un débat. Ce que je vois là, vous allez voir ça dans 20 ans. Je le fais pour vous. Moi, je m'en fous de la Guinée. Je vais vous dire. La Guinée ne m'apporte rien. Quand je vous dis rien, est-ce que j'ai déjà eu 100 000 en Guinée même Que j'ai travaillé, que j'ai eu ça là-bas Je ne crois même pas. Tout ce que tu amènes, rien. Pourquoi rien ne réussit en Guinée Toi, tu as fait quel projet tu amènes en Guinée Ça a réussi. On t'a pas driblé. Ta propre famille ne t'a pas driblé. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Et si tu peux prendre le crédit partout, en France, partout, tu prends des crédits. On va parler de l'héritage. Tu connais l'héritage, l'affaire de l'héritage dans l'islam? Vous savez comment Allah tient à ça? Parole de l'héritage en Afrique. Comment ça se passe? Je vais te parler de l'héritage en France. En France, quand quelqu'un meurt, tu n'as pas de la famille directe. Même si ton dernier neveu ou n'importe quelle famille par alliance marche longue, comme on le dit en Afrique, est en Papouasie, ils iront le chercher. Ils iront le chercher pour lui donner son héritage. Parlons d'héritage en Afrique. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. On ne se comporte pas bien. Nous sommes des musulmans pervers. Donc, il faut qu'on applique une méthode costaud pour que vous changez. Il faut qu'on vous choque pour que vous changez. Parce que sinon, vous allez continuer à faire des dégâts à travers le monde. On a tout essayé pour ce pays-là. Tout. Ça fait partie de la constitution. Il n'y a pas d'homosexuel à Guinée. Vous n'avez pas des frères homosexuels guinéens ici qui dansent sur les caméras? Il n'y en a pas. Mais ils ne sont pas musulmans. Les Français ne sont pas musulmans. Le diable veut faire croire qu'il n'existe pas. Pourquoi prendre l'exemple sur l'Europe, tandis que tu as un courant? Moi j'ai porté le Wall en France et tu ne peux rien me dire sur l'Europe. Je vous dis que si le Guinéen ne m'a pas compris, il ne comprendra rien. Et comme vous ne comprenez pas ce que je dis là, moi, maman dit, dans ce week-end, nous allons commencer Inch'Allah. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas là pour aimer les gens. Je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Non, je m'en fous. Mais je, mon père et ma mère, ce n'est pas mon problème. Tout mon problème, c'est ce que je vous dis là. Le jour qu'il y aura ça en Guinée, dans le monde entier, je serai tranquille, je serai heureuse. Parce qu'il faut prouver, les musulmans prouver que l'islam est vrai. Nous ne sommes plus au niveau de la religion. Nous sommes au niveau où, comment nous allons être heureux avec cette religion-là. C'est là le problème. Vous êtes musulmans, c'est vous qui traversez la mer. C'est vous qui mourrez. Eh, eh, eh, eh, c'est vous que Iblis marche dans la Méditerranée, mon frère. Mais vous venez chez des gens qui ont qui ont amené vos arrières-grands-parents de force, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une cohérence dans nos attitudes, nous, nous, africains? Est-ce que nous, on réfléchit correctement? Vous les accusez de colonisation, vous les accusez de traite négrière, mais vous changez vos noms, vous changez tout, vous prenez la mer. Vous voulez avoir leur teint, vous voulez avoir leurs cheveux, Allah savait qu'il allait y avoir un peuple qui n'allait pas aimer son teint, qui n'allait pas aimer ses cheveux. Il dit ok, pour ceux qui n'aiment pas, il faut couvrir. Comme je dis moi là, ma tête là, c'est qui est en bas là, peut-être que j'ai même pas de cheveux, tu sais pas. Peut-être que mes cheveux sont très longs, tu ne sais pas. Ou bien, si je veux couvrir mon visage aussi, je couvre. C'est cette force là qui me donne cette audace de dire ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas pour que les gens comprennent. Ils ne ils peuvent pas comprendre. Il y a un problème mental au sein de la population. Général, <rire> merci beaucoup, merci. Je suis très content de toi aussi. Général Batumbo bah Mutumbo. Ah, merci beaucoup là-bas. Donc globalement, c'est ça. Nous allons refaire l'expérience. là, nous aide. Supposons que il va faire ses, petits, ses petites choses, de rien du tout. Vous serez dépassé. Quand vous allez voir que ça, ça a joué sur le pays, vous allez dire Mais, ah, mais, dis-le, pourquoi, madame Tu n'as pas dit ça depuis longtemps. Mais je le dis depuis des années. Je le dis depuis des années. Mais, quand Allah veut faire honte quelqu'un, tu ne peux pas lui éviter la honte. Hein? Non, tu ne peux pas lui éviter la honte. À tout. tu sais il faut comprendre une chose ma chérie je voulais pas rallonger la vidéo là mais vous, vous, vous, vous me faites rallonger mais bon c'est des questions très pertinentes car il faut comprendre une chose moi je ne savais pas cette méthode là j'ai voyagé un peu partout les gens voient que je voyage la première fois d'aller en guinée j'ai vu ça là bas moi j'ai la possibilité de dire ça ici. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai la possibilité que je, je voyage à travers le monde. Il n'y a, a pas deux pays qui combattent l'islam plus que les états unis et la France. Vous voyez Allah comment il fait les choses. Vous voyez comment Allah fait les choses. Et moi, j'ai vécu, je vis dans ces deux pays là. Donc je peux expliquer à toi ou à d'autres personnes, peut-être toi tu connais. Eux ne savent pas ça. On a fait croire que le voile est un problème. Mais c'est le musulman même au sein de la communauté musulmane qui fait croire que le voile est un problème. Tu comprends ma chérie Maintenant, quelqu'un que tu veux faire croire qu'elle est un problème, comment tu veux qu'elle se défende C'est comme quelqu'un à qui on fait croire qu'elle est belle. Tandis qu'elle n'est pas belle. Mais elle, elle pense qu'elle est belle parce que les gens nous font croire qu'elle est belle. Donc ces dames-là ne peuvent pas faire ça. Mais, et ce qui se passe pour la démocratie Pourquoi tous les Guinéens ne sortent pas C'est un seul côté qui sort. Mais c'est pareil. Il y a des luttes, il y a des gens qui se délèguent tout seul pour ça. <rire> voilà. Moi, je peux le faire parce que si je suis en Guinée, les Guinéens même qui sont là, te parlent de, de, de l'émancipation de la femme. Il n'y a plus émancipé que moi en Guinée. Ce que je vois là, quelle est la Guinée qui peut voir ça Laquelle et On dirait même qu'on a enlevé leur cerveau de leur tête. Mais moi, je suis une femme moelle. Mais je réfléchis, ça, c'est. Je vous dis que parce que la Guinée, elle est Guinée, un autre pays va récupérer ça. Ils vont le faire, ça va marcher. Ils vont même pas me citer. Donc c'est ça, elles, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Je ne pense pas. Moi, je ne parle pas avec elles. Hein. Je ne parle pas avec elles. Moi, j'ai été dans les milieux français pour des formations dans des endroits. Ils me disaient, eh, Madame Sissoko, Mme Sissoko, elle est farouche, elle ne se laisse pas faire parce que je disais, je n'allais pas mourir. Mais les autres n'osent pas, elles enlèvent. C'est ça, ma chérie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut le vivre. Il faut le vivre et il faut le vivre dans plusieurs pays. C'est très humiliant. C'est très, très humiliant. Quand le voile est sincère, c'est très humiliant. Moi, j'ai beaucoup de copines qui n'ont jamais, depuis que je porte le voile, qui n'ont jamais vu mon cou, qui n'ont jamais vu ma tête, qui n'ont jamais serré ma main. Pourtant, elles sont des femmes. Mais elles mettent tout ce qui est interdit. Je ne sais pas d'où elles sortent. Quand je peux éviter de leur serrer la main, j'évite. C'est tout parce que moi, je sais ce que ça représente. Je sais, vous, vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Il y a certaines personnes aussi qui le savent. Mais ce que tu dis là, qu'elles vont... Je te dis que j'ai vu des femmes en voile intégrale. Pour le passeport, elles enlèvent tout. Voile intégrale. Mais pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo... Ils vont dire, mais la dame, elle, elle est malade. Mais oui, je suis malade. C'est ça mon problème. Moi aussi, quelqu'un qui se bat pour la démocratie, je crois qu'il est malade aussi. Je crois que lui aussi, il est malade. Chacun, tu sais, quand un truc ne t'intéresse pas, tu penses que c'est de la folie. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Et je sais que j'impacte. Je le sais. Machallah. Donc, celui qui ne m'écoute pas, Vu que je pense que je peux faire quelque chose. Mais j'essaye. Chacun essaye. Il y a des gens qui pensent que c'est la rue. Moi, je pense que ce sont ces trucs-là. Je me bats pour ça. Maintenant, si tu ne fais pas ce que je veux, je pense que Allah m'écoute. Pour sa cause à lui. Pas pour autre chose. Je vais demander au même Allah. Peut-être qu'il va me répondre Inch'Allah. Peut-être. C'est tout. Donc, globalement, c'était pour ça. Euh, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important d'ailleurs que vous compreniez. Ceux qui me regardent régulièrement, surtout ces derniers temps d'ailleurs, comprennent. Ces derniers temps, ils le comprennent. Pour moi, c'est le voile. Moi, c'est le voile qui m'a sauvé. C'est l'islam qui m'a sauvé. Je me bats, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi, mon frère. Tu te démerdes avec ta mère Moi, je m'en fous. S'ils veulent, faut pas... si les Guinéens veulent, il ne faut pas qu'ils voient jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas mon problème. S'ils veulent, il ne faut pas qu'il y ait l'électricité. Jusqu'à ce que l'humanité se termine. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'interdis à personne de se battre pour quelque chose. Mais je ne me mêlerai à aucune lutte. Je ne veux pas que ma mari Doumbouya parte pour les élections. Non, non, non. Je veux qu'il parte, c'est pour moi. Mon, mon, mon côté égocentrique et narcissique, là. <rire> c'est ça. Vous allez comprendre. Les femmes, l'erreur que vous avez faite. Vous allez comprendre comment les femmes ont mis l'humanité dans l'erreur. Vous allez comprendre pourquoi Iblis aime la femme. Pourquoi il aime la femme. Le rôle que la femme joue. Comment les femmes ont détruit le pouvoir de Mamadi Vous allez comprendre. J'ai fait une vidéo hier et avant-hier. Le sujet n'est pas de ça aujourd'hui. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on évolue. Voilà. À bientôt. Inchallah. Kalla nous pardonne, surtout moi, Kalla nous pardonne. Je suis en jeune aujourd'hui. Vous savez, quelquefois là, ben voilà, j'ai du peps. Euh, mon énergie, mon énergie de bord. Voilà. <rire> eh, Kayetou, merci beaucoup, ma chérie. Elles peuvent manifester sur les réseaux sociaux en postant des phrases concernant Eh, Yandi, eh, eh, eh, eh, Ma chérie, il faut laisser ça, Yandi. Je te dis, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Les filles, la, les femmes là sont comme si elles n'existent pas. Mais moi, tu vois les commentaires. Une femme voilée ne fait pas ci. Une femme voilée ne dit pas ça. Mais qui va se battre pour ma cause Ton arrière-grand-mère Ou bien ton grand-père qui est déjà mort Non. C'est moi. Moi je les représente. Elles ne m'ont pas délégué. Dit. Mais je me suis délégué moi-même. Et je sais, je sais que, que Allah va le faire pour nous. Je sais. Maintenant, comme certaines personnes pensent que c'est eux là, on va oui. voir. Quand le coup d'état prochain va venir. Il ne faut pas qu'ils fassent. S'ils voient la vidéo, je ne, je n'espère pas qu'ils voient et qu'ils changent d'avis ou d'idée. Non, non, non, non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est trop. On est, Je suis très, très. En, la cause est très, très en retard, très, très en retard. C'est comme des dossiers. Après, tu dis oui, attendez un peu. Lui attendez un peu, lui attendez un peu, on négocie, on négocie, ils sont en train de négocier, mais est-ce que l'islam est dans de bonnes mains Ceux qui vont négocier, ils disent quoi là-bas Ils ne parlent pas de voile, ils ne parlent pas des bars, ils ne parlent pas des restaurants, ils ne parlent pas de la nudité, ils ne parlent de rien qui concerne l'islam. Ils parlent de politique et cette politique n'a aucune base islamique. C'est-à-dire, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. D'ailleurs, ça ne donne même pas. Pourquoi ça ne donne pas pourquoi les religieux là négocier que ça ne donne pas? Merci beaucoup, moi aussi, je suis fier de toi. qu'Allah vous protège, euh, à bientôt, Inch'Allah. Nous allons essayer cette expérience-là. Voilà, comme je l'ai dit, je vais le répéter, s'il y a un changement, on est obligé de se rétracter. S'il n'y a pas de changement, et qu'Allah fasse en sorte que ça ne coïncide pas du tout aux gens de fétiche, pas du tout, du tout, du tout. Qu'Allah fasse en sorte que ça ne coïncide pas pour les démocrates, Qu'Allah fasse en sorte que ça coïncide, coïncide et coïncide dans le sens islamique parce que moi, c'est ce que je veux ressortir. On peut me prendre pour une folle, bon, c'est pas grave. Bon, souvent, on me prend pour une folle, mais souvent, ce que je fais, ça prend donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Tu dis que quelqu'un ce qu'elle fait, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai, mais bon, <rire> ce qu'elle fait quand même, ça marche. En tout cas, maman dit, du moins, ça fait un an et demi qu'il y a des gens qui se battent, qui font tout, il n'y a aucune possibilité. Et croyez-moi, vous êtes dans un gros piège parce que que ce soit, ce soit lui ou un autre militaire, quand ils vont appliquer ces méthodes, ça veut dire qu'ils vont faire un appel à Allah. Le président qui va faire ça, va faire un appel à Allah. C'est comme s'il se repent. Il, il joue le rôle du peuple qui va se repentir. Amine, Amine, Ambedia, Amine, chérie. C'est comme s'il est en train de se repentir à Allah. Et ça se répercute sur la population. Ça se répercute. Sur son pouvoir, il va le ressentir et ça va le sauver. C'est tout. C'est ça la différence entre moi et les autres. Il y a des gens qui soutiennent pour de l'argent. Et comme ils sont en train de soutenir, moi je ne peux pas être dans le même camp que certaines catégories de personnes. Il faut que je me détache, il faut que je, je me démarque. Parce que je me dis que « à la ma chérie ». Il faut que je me dise que moi, quelqu'un ne va pas venir passer derrière moi, parce qu'il y a des gens qui veulent passer, qui veulent profiter, qui ne veulent pas qu'on comprenne que ce sont eux qui gâtent les pouvoirs et qui portent malheur. Et ça, je ne veux pas ça. Non, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous n'allons pas, <rire> pas revenir sur ça. Donc, on va recommencer. C'était juste une marche arrière, quoi. Tu fais dans l'autre sens. C'est très, très simple. Je me dis toujours, pourquoi les Africains ne se posent pas la question, comment les prophètes faisaient il y a un seul qui a pris les armes, les autres, ils faisaient comment Toutes les invocations qu'on publie, toutes les invocations que nous disons, ils le faisaient et ça marchait. Pourquoi nous ne le faisons pas aujourd'hui Parce que nous n'avons pas le même niveau de degré de foi et que parce que nous avons des doutes. Et la foi, dès que tu as des doutes, tu flanches, c'est fini. Ce que je dis, là, je n'ai aucun doute là-dessus. Inchallah. Je compte sur lui. Je ne compte pas sur vos partages. Je ne compte pas sur ce que vous pensez. Je vais continuer, c'est tout. Je n'ai pas, pas besoin de la Guinée, non. C'est la Guinée qui a gâché ma vie. Moi, je n'ai pas apporté le voile en Guinée. La Guinée ne m'a pas apporté grand-chose. Hein. Je suis née là, si ça m'a apporté, j'allais rester. Mais si je suis partie, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a des gens qui partent jusqu'à aujourd'hui. Et je vis mieux mon port du voile en France et aux États-Unis qu'en Guinée, hein, je vous le dis. Ça, c'est très grave. Le regard est plus méchant en Guinée. Il y, y a plus de ségrégation en Guinée. Qu'en France et aux états unis En France, quand tu vas pour ton passeport, tu peux demander qu'une femme te prenne des photos. Oui, parce qu'on te demande d'enlever. Et vous êtes que deux. Et si c'est un homme, vous n'êtes que deux. En Guinée, vous n'êtes pas que deux. Je ne sais pas si ça a changé ces jours-ci. Tous ces gens-là, dans le bureau, sont là. C'est leur fantasme. C'est très humiliant. Très, très humiliant. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Il va tuer mon frère et d'autres Celui qui va venir après lui aussi, il va tuer. C'est comme ça. Changez votre comportement. C'est parce que vous êtes un peuple injuste. Et un grand envers votre, votre créateur. C'est tout. Et si vous insistez, je retourne encore, je le soutiens. Donc, il faut comprendre les choses. Moi, je n'ai rien à perdre. Je <rire> n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Tu vois, au début de la vidéo, tu regardes la vidéo, tu vas essayer de comprendre. Et il faut que vous... Vous rembobinez vos cerveaux que vous êtes dans le mauvais sens. Vous vous comportez très mal. Ce peuple se comporte très très mal. Très mal. Ce que moi je propose là, c'est à vous aux imams de proposer ça. C'est pas moi. Donc ne vous réjouissez pas. Dit. Que mon mari, va partir. Que c'est pour vous. C'est un autre qui va venir encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que moi je Jusqu'à ce que mon caprice. Je suis une capricieuse d'Allah. Jusqu'à ce que mon caprice se réalise. Vous pensez que moi, je suis là en train de jouer pour votre démocratie je ne sais pas pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais ceux qui comprennent là, ils vont comprendre et ils vont respecter. Mohamed, Mohamed Fall, que ce soit une constitution ou pas, moi, je ne vous ai pas dit une constitution. Ce que j'ai dit, c'est très, très clair. Il faut me laisser tranquille. De quoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Moi, je ne peux pas enlever Mamadi Doumbouya. Je ne peux pas déclencher plusieurs coups d'état successifs. Je n'ai pas cette force-là. Donc, ne t'inquiète pas. Tout ce que je propose-là, ça risque de ne jamais se réaliser. Ou bien, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur quand je soutiens ou quand je combats. Pourtant, je suis toute seule. Je suis seulement avec Allah, avec quelques bonnes personnes. Qu'est-ce qui vous inquiète quand je lis quelque chose Moi, j'ai soutenu Mamadi Doumbouya. Je, je l'ai fait appel. Ou bien vous avez oublié quand je l'ai dit de venir. Vous avez oublié ça Vous pensez qu'il est venu pour vous C'est mon cadeau, c'était mon cadeau. Si mon cadeau ne fait pas ce que je veux, je le fous dehors. C'est ce que je suis en train de faire, Inch'Allah. Donc vous allez valider ça ici, tranquillement. Si vous n'êtes pas content, on dit « Ok, je change encore, Ok, il faut, faut rester encore un petit six mois. » Vous allez voir. Vous pensez que moi je suis votre camarade ou bien je suis la camarade de vos hommes politiques ou de vos hommes d'État. Donc, mon mettez Falcon contre lui parce que c'est un assassin. Non, moi je ne suis pas contre lui parce que c'est un assassin. Si c'était un bon musulman, il n'allait pas tuer. Et si ce peuple là aussi se comportait bien, la façon dont les choses se passent, là, ça n'allait pas se passer comme ça. Vu que ce peuple là ne se remet pas en question, c'est pourquoi moi je veux traumatiser le peuple. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours des nouveaux présidents. Et comme vous avez pris la démocratie, vous avez posé sur votre tête, vous vous chauffez les oreilles de tout le monde, vous pensez que c'est ça la solution et c'est ça qui m'énerve encore. Un musulman ne peut pas se battre pour une autre cause, plus que la cause islamique, mon frère. Maintenant, tu te démerdes avec ta démocratie. Je me débrouille avec mon islam. Et que celui qui est avec Allah gagne. Donc à bientôt, Inchallah, qu'Allah donne la victoire à l'islam. Si je suis en train de me battre pour Allah, si seulement si qu'il me donne la victoire. Si Mommadi Doumbouya a de la chance, ce que je demande, ce n'est pas compliqué qu'il le fasse. S'il n'a pas de la chance, peut-être c'est son destin, je ne sais pas. Dans ce week-end, nous allons voir que ça sorte, qu'Allah fasse que ça sorte du, du cadre des fétiches. Qu'Allah fasse cela. Qu'Allah amène cette victoire dans le cadre islamique, Inch'Allah. C'est tout. Donc, si celui qui n'a pas compris la vidéo, tu commences dès le début, voilà, je ne fais pas le travail de Dieu. Les prophètes faisaient le travail de Dieu. Non, ils l'invoquaient. Si vous l'invoquez aujourd'hui que ça ne marche pas, c'est que votre degré de foi n'est pas arrivé à ce niveau. Les prophètes, c'était des êtres humains. C'était des êtres humains. Mais ils se battaient pour Allah. Donc Allah leur donnait des armes. C'était les invocations. Mais invoquez-le. Moi, je vais l'invoquer, c'est tout. Je ne suis pas Allah. Mais je suis une de ces guerrières modernes. Si je lui demande ces petites choses-là, il se peut, il se peut qu'il le fasse. Mais ça fait un an et demi que vous êtes dessus, mon frère. Donc, c'est ça. À bientôt, Inch'Allah. Ma grande soeur, Oumou, merci à toi aussi là-bas. À bientôt. Bon courage à toi. J'espère que tu vas bien. Je viens de voir ton... Je pense que... Oui, c'est ça. Je viens de voir ton message et ton commentaire. est Ça va, Des musulmans très, très pervers. C'est-à-dire, ils s'en fichent. Même la façon de manifester, là, c'est pas joli, c'est pas bien. Il faut rester à la maison. Je vous conseille de rester chez vous. Hein. Parce que tout ce qui manifeste, la zone qui manifeste, c'est le fief de l'UFDG. Ça va vous éloigner du pouvoir tous les jours. Malheureusement. Tous les jours. C'est moi qui peux vous dire cette vérité-là. Les autres s'en fichent. Mm -hmm. Et moi qui peux vous dire ça. Moi, je suis comme ça parce que j'ai un avenir. Donc, le prochain assassin qui vient là, lui aussi, je vais le soutenir. Maintenant, peut-être quelques temps, jusqu'à ce qu'il fasse ce que je veux. C'est tout. C'est ça qui m'importe. Si vous avez des tueurs, posez-vous la question. Pourquoi ils vous tuent? Voilà. Ouais, c'était... Oui, Allah aura toujours des gens qui font des rappels. Nous sommes tous des gens créés par Allah. Sinon, on n'allait pas prier. Les prophètes ont fait leur message. Ils ont fait leur prière. Ils restent sur ça. Nous, on continue comme des animaux sauvages. Mais si nous prions tous les jours, s'il y a des rappels tous les jours, s'il y a des hadiths, s'il y a tout ce que tu sais tous les jours, c'est parce que nous devons continuer. C'est ça. C'est comme ça que je comprends les choses. En tout cas, pour moi, ça marche. Maintenant, si tu veux vérifier que ça marche, tu peux venir régulièrement ici et tu verras. Si ça ne marche pas, bah ben, j'aurais échoué. Allah m'aurait fait échouer. C'est tout. c'est pas compliqué. Tu sais, quand quelqu'un dit quelque chose, bah ben, tu surveilles, tu suis, ne parle pas tôt, surtout quand tu ne connais pas la personne. Tu ne parles pas tôt. Moi, je ne dis pas que c'est moi. Je dis que Allah va me le faire pour moi. Un cadeau, parce que c'est un caprice. Personne ne lui demande des choses comme ça aujourd'hui. On ne lui demandez pas des choses comme ça, non? Je vais une voiture, je vais le pouvoir. Non, non, laissez les femmes euh, voir, voir les tranquilles. Non, non, non, on s'en fout de ça. Le rappel profite au croyant, mon frère. Général, Moutoumbo. Euh, ah, regardez-moi les idées comme ça. Amine la femme, c'est pour vous. C'est pour tout le monde, c'est pour tout... Ça, ça sera une expérience incroyable si la Guinée le fait. C'est très simple. Très, moi, je vois ça simple. Je vois ça simple. Faire des bonnes œuvres au niveau étatique. C'est ça que je dis. Peut-être que je suis en train de créer quelque chose. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais moi, je sais que ça marche. Oui. Ça marche. inchallah. Voilà. À bientôt. Quand vous, voyez, vous allez voir les présidents, eh, dites-leur de, de, de faire un peu de souna, de faire un peu de souna. Les lundis, les jeudis, les trois jours. C'est ces petites choses-là. Donc la personne sera dans un style de vie islamique. Moi, je considère que l'islam c'est une éducation, un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit. C'est ce que moi je pense. Vous vous pensez que c'est à la mosquée Et c'est là le c'est là le gros problème. C'est pourquoi les Occidentaux ne veulent pas entendre ce mot islam -là. Parce que pour eux, ça n'apporte rien. Mais comment nous, nous allons prouver que ça apporte? Moi, je suis sur le chemin de prouver que ça apporte. Vous voulez m'emmerder? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne me mêle aucune lutte. Non, ça, c'est fini. Je me bats pour, moi, pour ma lutte-là. Maintenant, celui qui veut profiter pour passer derrière toi, que tu vas avoir les élections, tu as menti. Inchallah. Vous allez comprendre. Vous allez revenir à faire comme il est. Moi aussi, je défie tout ce peuple-là pour ça. Ah! Je vous défie pour votre bien islamique. Eh! Quelle grandeur! Ah! Ça, c'est une grandeur incroyable. Mon mère femme. Tu as compris? Pour votre bien. Ma mère, elle est catholique. Tout ce que les filles là font, là, j'ai tout fait. Sauf si je n'ai pas bu, je ne suis pas drôlie. Et vous allez comprendre que la prochaine fois, ainsi de suite. suite. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Vous invoquez tout ce que les prophètes ont fait là. Allah a retourné la terre, il a fait tomber le ciel, je ne sais pas, tout ce que... Bon, on peut imaginer. Quand toi, tu fais la même chose aujourd'hui, selon ton niveau de degré de foi, ça ne sera pas comme pour les prophètes. Mais selon le niveau de degré de foi de toi, mon maître Fal, va, Allah va te répondre selon soi. Ça. Moi aussi, il va me répondre. Selon mon degré de foi, tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'on est des prophètes, non. Ça veut dire qu'on est des musulmans. On a des fois à des degrés différents. Toi, tu es peut-être à 90%. Moi, je suis peut-être à 50%. Donc, si moi, je combats le colonel, Mamadi Doumbouya pour une cause, tu, toi-même, tu, toi, toi tu dis, ok, moi-même, c'est voile pour tout le monde. moi, mère femme, supposons. Moi, je dis seulement pour les musulmans de les rester, laisser tranquille ça va du tu vois toi tu peux aller plus loin si toi tu vas plus loin peut-être que toi tu vas gagner sur moi si quelqu'un aussi va plus loin pour la cause d'Allah pour des propositions plus costaudes que ce que je propose là eh, eh, eh, au niveau d'Allah lui-même selon ce que lui il veut lui aussi va te terrasser. C'est une question d'âme. Une question de foi, de sincérité et de certitude dans la foi. C'est ça. C'est ce que le musulman n'a pas. C'est tout. Tu notes cette grande communauté. Tu vas dans les mosquées. Et en Guinée, il va dans les rues. Va dans les bars. Va dans les boîtes. Qui est là-bas, mon frère? Qui parle de ça? Si ce n'est pas moi. Qui en parle? Qui? Nous allons quitter à man. Nous allons venir la droguer, mon frère. Il y a un problème quand même au sein de la, de, de, de la population. Qui ne fume pas le cannabis en Guinée? Honnêtement, toi, tu ne fumes pas. Si tu ne fumes pas, tes amis ne fument pas. Tu connais combien de personnes qui fument? Tu connais combien de personnes qui fument le cannabis? Tu vas me dire, oh, ça n'a aucun lien avec l'islam. Mais, mais si. Tu connais combien de personnes qui boivent? Tu vas me dire, ah oh, non, non. Sœur, laisse tomber c'est l'état non mais ceux qui boivent là représentent une partie de la société leur représentant sera au, au sein de l'état au sein du gouvernement aussi les ousmane gaun et autres c'est des fumeurs de cannabis parce qu'il y a des fumeurs de cannabis en bas c'est pas compliqué toutes les toutes ces les ministres femmes là regardez les comme elles s'habillent mais c'est parce que en bas de la société les filles sont comme ça elles aiment ça moi, bon, je ne me bats pas pour vous. Hein. Je ne me bats pas pour, parce que j'aime la Guinée. Attention, je le précise. Hein. Je me bats pour démasquer votre mensonge. Vous avez menti sur votre créateur. Allah vous donne ce que vous méritez. Il ne peut pas donner à la Guinée ce que la Guinée ne mérite pas. Moi, il m'a donné cette faculté mentale parce que je la mérite. Il m'a donné cette faculté mentale parce que je peux parler de ça partout dans le monde entier. Avec sincérité et certitude. Et il va me faire gagner. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué mes mettre donc, tout ça est au sein de la population. C'est des musulmans. Mais qui en parle Vous pensez qu'on ne va pas nous amener des drogués à la tête Vous pensez qu'on ne, ne va pas amener des soulards à la tête C'est-à-dire, c'est une évidence. Ça, c'est un peuple qui a de mauvaise foi. De très mauvaise foi. Voilà. Maintenant, si celui qui est là ne veut pas comprendre ce côté-là pour qu'il fasse cette expérience, cette expérience de bonnes œuvres, pour que ça le sauve pour que ça fasse pardonner ses péchés, et tout ce que vous savez, au passage, nous aussi, le peuple aussi, nous allons effacer nos petits et grands péchés, à travers, lui, nous aussi, à travers nous, le monde entier se retourne vers la Guinée. Il n'y a pas une femme plus facile à mettre au lit qu'une Guinéenne. C'est le seul pays là où tu peux coucher une fille avec un plat d'un Le prix, l'équivalent, 1 euro ou 5 euros, tu la mets au lit une belle fille. C'est la Guinée. Vous allez me dire que ça, c'est l'État. Mais l'islam peut lutter contre ça. Si tu ne peux pas te marier vierge, mais limite le nombre de partenaires. Donc, si on met dans la tête des filles de se marier vierge, elles vont limiter les partenaires. Regardez aujourd'hui. Des filles de 20 ans, 23 ans. Elles ont deux, trois enfants. Elles ne sont pas mariées. C'est normal. Qui en parle Personne. Mais il y a des féministes qui se battent pour ça depuis. Mais l'islam peut lutter contre ça. Mais si on ne donne pas d'ouverture, à ah, des gens comme des maris, c'est ce Vous pensez que j'avais ma merde avec moi, Madine Non, moi, je suis, dans, je suis dans mon vibes. Je suis dans mon intérêt. Et c'est ça mon intérêt. Mon maître-femme, tu as vu, tu es d'accord avec moi maintenant. Il faut comprendre. Si tu n'as pas l'habitude de me suivre, tu ne me comprendras pas. C'est ça mon flow. Je, je, moi, je n'aime pas les gens là, je ne les déteste pas. Je m'en fous d'eux. Je fais ma politique. Je la fais en public. Et je suis une capricieuse d'Allah. C'est tout. Je suis capricieuse. Oh là là. Oh, il fait pas ce que je veux. Enlève-le. Ok. allez tu le chercher. Je veux qu'on l'attrape. Comment? <rire> C'est comme l'ordinateur. Tu coches ça. Tu tic, tic, tic, tic. On va l'attraper. Ça y est, ça fait. C'est tout. pas compliqué. Mais si tu, vis, tu utilises la même méthode que lui en permanence, ça marche pas. Maman hein? m'a mari, tu bois. Il fume, tu fumes. Écoute. Il se drogue, tu te drogues. <rire> ben... Vous êtes sur le même terrain là et personne ne gagne. Ah euh, ben, moi j'ai ma perruque, tu as ta perruque. Euh, écoute, euh, je fournis que tu fournis qu'à cet là et écoute, ça sera match nul hein. Mais pour te terrasser, il faut que je fasse ce que toi tu ne fais pas. Il faut que je me rapproche d'elle C'est tout. C'est pas c est, c est, ce que je dis. C est, c est, moi je trouve ça banal. Je trouve ça évident quoi. Mais bon, en fait. A bientôt, Inchallah. Merci pour les partager, pour les commentaires. Et qu'Allah fasse ce qui est le mieux. Qu'Allah fasse qu'il revienne à la raison. Après, s'il ne revient pas, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là, c'est pour gagner. C'est tout. Je suis dingue de la victoire. C'est pourquoi je me rapproche d'Allah. Sa victoire est la meilleure des victoires. Tout le reste, c'est du fou et montage. C'est ce que je veux prouver. Ça ne va pas être facile. Mais Allah va m'aider, Inshallah. Si seulement si. <rire> oui, Fal, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le Guinéen a mis autre chose plus haut que son créateur. C'est triste. Regarde comment on est sale. Regarde comment on est méchant. Regarde comment nous sommes méchants dans ce pays-là. Mais on est quoi On est musulmans. Les catholiques se moquent de nous. Nous sommes leurs meilleurs clients dans les bars. Fals, ce n'est pas normal. Qui en parle? Personne. Voilà. Maintenant, comme on dit que c'est le problème, moi, je vais prouver que ce n'est pas le problème, que c'est la population. Il va partir, Inch'Allah. On va finir avec les féticheurs. Nous aussi, nous allons engager pour nous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Finalement, vous allez vous rendre compte que le prochain sera pire que lui. Le prochain sera pire que l'autre. Le prochain sera pire que l'autre. Le satanisme, c'est comme la drogue. C'est comme le produit éclaircissant. Plus tu mets plus, tu crédits. Tu éclaircis. C'est comme la drogue. Plus tu prends, plus tu es accro. Le satanisme, tu commences petit à petit. Et puis voilà, ça grandit. Le peuple, c'est pareil. C'est un peuple de Je suis désolé, mon frère. C'est un domaine de satan. -là. Vous ne voulez pas entendre ça. Et c'est là le désaccord. Et comme je suis en train, ça, je suis en train de dénoncer un peu plus près d'Allah. Vous vous dénoncez les sataniques à Satan. De méthode, de manière satanique. Qui gagne Personne. C'est pourquoi ceux qui gouvernent ne sont jamais tranquilles. Ceux qui les combattent ne sont jamais tranquilles. La population n'est jamais tranquille. Parce que aucun de ces trois couches, aucune de ces trois couches ne se dit OK, moi, je prends la méthode islamique. Je vais frapper dans ce sens. Personne. Pourtant, toutes ces trois couches sont en majorité musulmane. C'est ça. Ce que je dis, c'est une expérience. Si tu n'as pas l'habitude de me suivre, tu ne me comprends pas. Tu te dis, mais c'est qui la folle? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais quand tu me suis régulièrement, tu vas me comprendre. Je vais vous montrer comment on déclenche les coups d'état à distance, Inch'Allah. Que Allah vous facilite cela. Bon, ça ne sera pas moi, c'est Allah qui va faire ça. Je vais rentrer mon dossier. <rire> hmm. Non, il n'y en a pas. Ceux qui existent, c'est pourquoi j'ai dit au début, l'islam n'est pas dans de bonnes mains. C'est tout. C'est les usurpateurs. Justement, comme c'est un pays d'injuste, les gens sont aux places. Il y a des imams qui sont à des places. Ce n'est pas leur place. Tu comprends C'est ça. Sinon, ils existent. C'est comme moi, moi j'existe. <rire> Je suis pas bon une euh, un homme de culte ou ce genre de choses, mais il y a des gens qui existent bien sûr, mais ils n'ont pas ils n'ont pas ce que tu imagines, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas des postes, ils n'ont pas ils sont sont pas imams bon, comme bon, ils sont pas voilà, ils peuvent pas quoi, c'est tout. Sinon ils existent. C'est ce que je dis, il y a un petit noyau musulman qui est là, qui souffre. Donc, il faut que nous, en libère nos frères. Voilà, vous n'allez pas nous étouffer. Nous allons, nous, nous voulons vivre tranquille notre islam. Surtout, surtout, là où il y a déjà une majorité musulmane, la France ne va pas nous traquer. On se sent même mieux en France. Ah! Et regardez les gens quand ils sont assis, là où on prend les, les, les, les photos pour les passeports. regardez les, tous les hommes. Ah! Va lever son boîte, tu vas voir. Vous vous rendez compte des musulmans? Vous ne pouvez pas faire une petite pièce pour la dame. J'ai posé mille questions, mais pourquoi vous, vous voulez voir les oreilles? Je n'ai pas compris ça. Ils ne le font pas en France, hein? Ils ne le font pas aux États-Unis. Wallahi! Montrez les oreilles. Je, je ne sais pas pourquoi. Et c'est symbolique de cacher ses oreilles. Le voile est symbolique. C'est spirituel. Tout ce que tu caches là, Iblis n'a pas accès à ça. Symboliquement, quand c'est sincère, quand attention, faut que ce soit sincère, tu l'as mis pour te protéger, pour que tu sois forte, et tu l'as mis parce que tu as vu telle, Ce c'est pas pareil, ça, ça fait peur. Il hein? y a beaucoup de choses qui se passent. Les femmes voient les la pleurer, hein? leur âme, leur âme saigne. Il hein? n'y a pas une injustice plus que ça. Hein? Attention, attention, ça c'est pas bon pour un pays. Des gens qui se disent musulmans, non, et en plus. Il y a une femme voilée qui participe à votre pouvoir. On ne va pas rester tout ce temps dans ça. Donc si on engage maintenant, peut-être trois mois, six mois, peut-être qu'ils vont comprendre. J'espère que ça ne sera pas trop tard, parce que quand la balle est partie, c'est déjà parti. On ne sait jamais. Il faut essayer les méthodes fortes. quoi. Quelquefois, il faut aller, voilà, il faut aller à l'assaut. C'est un assaut spirituel. C'est très dangereux ce que je suis en train de dire. Leur marabout me le regarde, ils vont s'aligner en fonction de ça. Tu ne vas pas les voir dire, ah, ce qu'elle dit, c'est vrai. Il faut essayer. Essayer, il n'y a pas de mal. Ils ne le feront pas. Parce que comment tu peux donner, tu es un marabout, tu donnes des conseils qui n'ont aucune base islamique. Mais dis à ce président de prier, de jeûner les lundis, les jeudis, les trois jours lunaires, qu'il donne des bonnes coiffures. J'ai parlé de tout ça, la bonne coiffure sur les forces spéciales. J'ai parlé de tout ça j'ai parlé de toutes ces choses là voilà donc euh, ça se fait pas parce que la population n'est pas apte à ça et moi n'ai pas le temps à bientôt inchallah pour la nouvelle aventure et expérience qu'Allah me fasse gagner qui donne la victoire à l'islam et si je me bats pour lui si seulement si je me bats pour lui et que j'ai participé à l'arrivée de ce clown qu'Allah fasse en sorte qu'il fasse ce que Allah aime sinon qu'il libère la place. À bientôt, Inshallah et que l'armée quitte derrière lui, on fera des vidéos de temps en temps pour leur dire de le quitter. Voilà. À bientôt, Inchallah. Merci à tout le monde. Merci. Et je m'excuse pour les petits écarts de langage parce que je suis à jeune. J'espère que Allah ne m'en veut pas. Merci, merci. Padma Tabine merci à vous tous. À bientôt, à bientôt, Inchallah. Bye, bye, bye, bye. Tu prends mon Voilà et toi, j'ai perdu mon temps à t'écouter. Je vais lire ton commentaire. C'est la première fois que tu me regardes. Mon Fall dit, ceux qui sont là habituellement, je vais lire le commentaire de mon Fall. Vous allez, vous allez rire. <rire> mon Fall m'a fatigué pendant ce direct-là. Mon Fall dit en direction, je dis en direction, en fin de compte, mon Fall dit en conclusion que... Alors, moi, je prendrai deux nuits pour la guider. va couper. deux nuits. Marie Sissoko, est hey, à combien d'années, à combien de mois, là Tu as vu mon medfall Pourquoi je gagne Regarde ma page. Toutes les publications que je mets, là. Ça, c'est la lutte que je... Je, je... je suis en train de me battre au vu au sous de tout le monde. Et ils ne comprennent pas. Ils se moquent. Tu sais, ça fait combien de temps, moi, je fais ça C'est pourquoi je gagne. Toi, tu vas faire juste deux nuits. <rire> J'avais parlé d'un Oustaz qui m'avait dit, je l'ai dit ici, au début, <rire> que, que le collègue m'a dit, tous les chayatines sont partis, les gens vont jeûner sept jours et faire deux à par nuit. Ça m'a tué, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, mais c'est quoi cette technique Moi, je fais 11 à toutes les nuits, vous vous faites deux à pendant une semaine et le reste des jours. Et le reste des nuit, vous faites comment Vous vous rappelez de ça <rire> eh? Eh. Iblis vous a eu. Iblis a eu les Guinéens. Il vous a déciassé. Mais vous allez avoir honte vous. Inch'Allah. Ah, vous allez avoir honte de. Ça, c'est mon objectif. Je réalise ça ici depuis longtemps. Mon objectif est de montrer que vous n'êtes pas sincère avec Allah. La guinée côte Guinée. La majorité n'est pas sincère avec Allah. La majorité ne se bat pas pour Allah. Je vous dénonce chez Allah. Vous pensez qu'il va refuser ça il va prendre deux nuits. Toute la parole que j'ai faite ici. Mon maître Tal m'a terrassé. Moi aussi, c'est la première fois que quelqu'un me bat. Vous, vous savez que j'aime gagner, ou bien Mon mère m'a frappé en public. Il m'a terrassé. Public il dit qu'il va prendre deux nuits. <rire> il va prendre deux nuits pour la Guinée. Ah, mon mère, c'est tout Ah, voilà. Quand la en sorte, <rire> que ça soit beaucoup de nuits, je te conseille. <rire> Allahoukbar, <rire> mon maître, toi aussi. Hein? Et puis tu écris ça ici encore. C'est la première fois qu'il me regarde, je suis sûre. <rire> tu t'y pourquoi et Il a écrit. Et la commentaire, le commentaire est où Alors moi, je prendrai deux nuits pour la Guinée. D'accord, ça c'est ton niveau de degré de foi. <rire> non, je ne te sous-estime pas, mon maître. Mais deux nuits, mon maître, c'est petit dé. Et... Il faut augmenter un peu. Hein? S'il te plaît merci beaucoup quand même, merci, je ne me moque pas de toi, c'est que tu m'as terrassé quoi, je, tu n'as pas l'habitude de me regarder, je suis comme ça, je suis très moqueuse, je suis très moqueuse à ma manière et tout, un quart de tour comme ça, je m'énerve contre mes frères ici, je commence à les, à les gifler un peu partout, après avoir giflé encore, euh, <rire> je rigole encore et tout, ça, moi je ne joue pas un rôle, c'est ma personnalité ce que je fais là, je suis comme ça, c'est ma nature. <rire> je suis désolée si je t'ai choqué parce que, bon, peut-être que t'es pas, pas habitué. Les habitués ne me calculent même pas. <rire> non, non, non, moi, j'ai pas fait ta journée, Kaliatou, c'est... Moi, je ne vole pas la victoire, mais j'avoue. Ah, c'est vous-même femme qui a fait ta, ta journée. Ça vaut, ça vaut plus que rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Moi-même il faut augmenter, hein? Il faut augmenter toutes les nuits si possible, pardon, progressivement. Quand-là te donne la force déjà, bon, on va arrêter de lire, on va être sérieux. Mon maître, quand te donne la force déjà, que as, tu as la volonté de deux nuits, quand te donne la force que ce soit plusieurs nuits, quoi. Parce que c'est pas, c'est pas tout le monde qui... c'est pas évident, hein. les prières de nuit, il faut vraiment être habitué à ça. Je suis une personne bonne, hein, oui, <rire> machallah, oui, je suis comme ça. Je suis habitué de me boxer ici avec mes frères, là. Surtout mes frères de l'UFDG. Eux, et moi, là. ne <rire> on va jamais se séparer. <rire> Mais ils ne me comprennent pas. Ils me comprennent toujours en retard. Parce qu'eux, là, ils sont obsédés par l'affaire du pouvoir, là. Mais ils ne savent pas qu'il y, y a des routes et il y a des techniques. Hein? Mais quand toi tu fais des techniques ils ne comprennent pas ça. J'ai dit, attendez, attendez. Voilà maintenant. Eh hey! Yaya Fatmana Yalo aussi, il m'avait écouté. Hein? Voilà aujourd'hui. Eh, hey! oh, c'est ça donc, quand je dis le prochain aussi, l'autre me parle de fétiche. Laissez-moi avec vos féticheurs, pardon. À <rire> bientôt, Inch'Allah. Moi, mettons, qu'Allah te facilite hein, cette, euh, cette promesse que tu viens de prendre là. Qu'Allah te facilite ça. Hein? Et que ce soit tous les jours, que ce soit toutes les nuits. Tu décides toutes les nuits, tu le feras toutes les nuits. Je ne sais pas où tu vis. En Europe, c'est un peu compliqué. Si tu es dans une grande ville avec l'emploi du temps, c'est très compliqué. Mais tu peux te dire deux, trois fois par semaine, selon ton emploi du temps de travail, pour ne pas aller en retard non plus au boulot. Tu prends ces deux nuits-là, ou trois, selon ton emploi du temps, et tu fais ces... C'est plus que super. C'est plus que top. Avant, ah voilà, les prières de nuit, euh, c'est... Ça donne. C'est sincère, surtout à la longue. Ça donne quoi? Donc, à bientôt, Inch'Allah. On m'a dit, moi, tu n'es plus mon président. Go. <rire> Donc, tu vas être penché comme ça, là. Au fur et à mesure, penché. Jusqu'à. On va venir t'attraper. Ton, ton prochain qui va venir, lui aussi. Mon frère, le dossier. L'ancien dossier est là, go Les Guinéens vont dire, mais la dame, est-ce qu'elle n'est pas malade? Mais après, vous allez avoir l'habitude. Chacun son problème. On n'avait pas vu des gens qui se battent pour la démocratie 30 ans, 40 ans. Mais moi aussi, je me bats pour eux. Comme ce que l'autre dit, elles ne font pas de publication dessus. Elles ne font, font rien. Quand toi, tu portes le voile, ça te va, ça te convient. Tu vas contaminer les autres, non. Je vais contaminer les autres. Si je ne les contamine pas, mais je vais favoriser la contagion. Si je ne favorise pas, moi celle qui porte, laissez-nous tranquille. Il y a tout ça. Et puis, les saletés de produits, sales, ça, ça nous fatigue, nos âmes. Et les faux cheveux, là. Allah n'aime pas ça. Ça se répercute sur le pays. Donc, on va sortir une autre méthode, Inch'Allah. À bientôt. Hein? Merci. Merci beaucoup. Hein? Et je ne me moque pas, hein? je suis comme ça. Il ne faut pas le prendre mal. Pardon. À bientôt. Hein? Merci à toi aussi. Bye bye.